Okay. Là on est, on est invisible, c'est à dire qu'on a euh, la patoune ouais, et euh... on va pouvoir continuer tranquille. J'aime bien cette combinaison de dun et t'as vu que euh, là ils avaient lancé le PTB avec comme test Un intégré Indéfectible de base intégré pour éviter le slug et le mangeur d'espoir modifié Ouais exactement Mangeur d'espoir modifié et aussi euh, le Mori modifié Tiens c'est ton pote Ouais grave il <rire> s'est caché, c'est moi qui l'ai dans le cul. Non mais bravo, T'as commencé à fuir en premier. Qu'est-ce que tu veux que je te dise Ah oh, bah ouais. Okay, il, il y a lâché. le plus malin et il y a l'autre. Ouais bah moi je me suis... voilà, Je te laisse t'arranger avec qui tu veux. Je me suis barré, il m'a pas suivi. Ah, de toute façon, il est pas venu. Ça va, ça va. Bon, il est en train de préparer son plan démoniaque. Merci Gagnard pour les 10 je mois. Le Merci pour le tier hein. 2. C'est énorme. Énorme. Merci beaucoup Très très bien, bonsoir Mayer, bonsoir le bonsoir chat. Et merci MetalBerrych pour les 19 mois. Merci infiniment. Deux totems assez proches. Ouais, évidemment qu'il est en train de faire ses plans. Et évidemment, évidemment Oh, il m'avait pas vu Oh, il m'avait pas vu Ouais, ça l'air. C'est oh. Comme notre vie de couple. <sus> oh là, captain. Il est en chase toujours hein. Non non il est autour de moi là mais il m'a pas suivi. Ah mais tu, tu es.. t'es en train de dire qu'il est en train de. Oh, oh pardon, je voulais juste parler hein. Oh. <rire> ok, ok. J'ai ouais. mal J'arrive, je t'abandonne pas. Non, non. Ouais, j'ai je, un je... freeze. Ouais. Ok. Tout va bien. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord. Y'a pas de, pas de trapounet là Mais bon, tu viens ah non non ouais, mais il te... Vu. Oh non c'est tellement sale ah bon, On le connaît ça On connaît tellement... l'histoire On la connaît C'est pourtant j'ai... <rire> ah ouais j'ai vu mais non non. Ouais ah. non, je suis assez devant lui en mode écoute. Hein. Tu veux un steak facile à attraper on voit steak au 822-22, et découvre les steaks de ta région. Et en fait non Non ah, non mais il me suit de loin mais... C'est l'histoire du tunnel. Ok, j'ai plus le secret. J'ai plus le rousse, fais attention. Ok. Bah, il y a mon totem. Euh, <rire> ah Mais je crois qu'il il, il est toujours sur, te, sur tes miches. Non, non, non, bah, regarde. Ah ouais Ok. Bon, pourquoi pas. Après, je suis à côté de la save, j'étais en train de me soigner. Ok, je suis Moi aussi je suis côté de la save mais je suis sur un moteur donc mon métier est beaucoup plus intéressant que ça. Ouais ouais. Allez hop, go. Bah ça va d'aller, là. Hein. Ah, il revient sur la save euh... Ah c'est soit ah, il ça. vient sur moi. Non non non, il est sur la save, il est sur, la save, il est sur nous. Non, non non, non, il est sur moi là. Non Il est sur vous Non non, non, non bah, Oh le oh, là, là Oh là là ah oh merde Ah mais il est sur l'autre C'est incroyable ça Bah quand je te dis il est sur la save, c'est quoi pour toi Voilà, c'est ça C'est ça que je veux dire <rire> <rire> <rire> <rire> non, je suis tombé Chope-moi, chope-moi, l'autre il est Chope-moi C'est fou ça Ok. Oh non, putain Mais non, mais rave ah bah voilà Il y en a un qui a DS là Ah oui, chope-moi là. Voilà. Il a DS, il a DS. On les voit à peine ces trappes là. Ouais. Bon, moi il va me tunnel. Après il Il y a le moteur qui fait l'intérieur. Moteur qui fait l'intérieur, ça va bien se passer. Point, point, point, point, point, point. Okay. Oh là, il ya quelqu'un qui me parce qu'il me faut 50 ans pour me soigner là. Ouais. ouais reviens sur moi. Voilà, oh, bah il reste plus qu'un gène. Euh... Ouais, il y qu'un seul gène et il y a, et, euh, y a... Toi, pour le... Tu, tu l'enfer hein. Il y a la Meg. Bah la Meg euh... il y a au milieu en fait, qui est dans le bâtiment. Bah Mec, c'est moi hein. euh, Ah ouais Ah ouais, je suis pas dans le bâtiment hein. Bah alors c'est qui l'autre <rire> Peut-être ah okay. éviter la P2, ça serait pas mal. Je trouve que c'est à cool comme il est en vrai. Et attention, le retour, le retour, le retour, le retour du tunnel, le retour du tunnel, c'est le retour du tunnel Allez, ouais, c'est pour moi. C'est cadeau, merci. Ouais, ouais. Mais et pourquoi pas être tunnel pas et moi si Bah, sur... t'as vu ma veste Non, mais c'est fou, hein. ou quoi bah, Prends oh, une aiguille a... Ça doit avoir ah, la coup ouf. de ce tunnel Je oh, me lâcher pour aller uh, sur le gars qui est, qui est tombé uh, le... Ok. Quel dommage, on fera une prière pour lui. Quel dommage. Okay. Quel dommage. Hey, C'est le corbeau. Pas de porte, ça va, ok. Ah, oh, il a quand même été libéré. Toi. Et est soigné. Ment. Ah non il peut pas puis j'ai la perque euh, J'ai la d'immunité contre le tunnel. C'est sûr. De toute façon il s'en fiche de moi, donc je vais passer à côté de lui tu sais quoi. En courant. <rire> a un moment donné tu quoi tu passes, tu t'en fiches en mode ouais tu sais quoi. Oh, oh. t'es ouvert okay. ah, on porte, euh, Comme il faut ou pas là je suis coincé, il y a Claudette qui me bloque là. Je peux, pas, je peux pas y aller. Et une porte qui est, qui est bonne ou pas Une seule. Ok, je vais sur l'autre. Okay. Il a pas mis de trappe sur la porte, non Ok. Tu t'occupes de la selle, bien sûr. C'est ouais. pas moi qui m'occupe de ouais. la selle. Ok. Allez Chacun son tour Chacun son tour Allez, allez Allez, chou All right. non, okay. Non, NON Ok. Je vais mourir ah Je suis à côté de la porte. Il va m'accrocher là, il suffira de faire un petit, euh, petit save. Et... Oui si les autres ils sont easy. bon ah, Ils sont en train de se soigner les ils... deux. T'es passé à côté. Oh, c'est tellement easy là Franchement si tu t'en sors pas c'est que tu veux pas. C'est tellement ah, je... easy. Alors moi je vais c'est tellement, tellement easy. S'il est, si est malin il pose un piège à, à l'ouverture de la porte. C'est tellement easy. Plus easy ouais, que ouais. ça, c'est toi qui veux pas. Ouais bah attends. Veut... le mec, tu sais, ils me nous sont... Vous êtes trois. 3... C'est hyper easy. Franchement, mmh. si, si, tu, si tu fais pas ça, tu réussis pas ce coup-là de ah mettre... Bah, Alors là, vas-y, tu, tu, tu, vas dis-moi quoi, menace-moi, vas-y, dis-moi Si tu réussis pas ça, c'est que... Ok. Ok. Et donc l'autre est venu te libérer, bien évidemment. Ouais, bien sûr, bah... Okay, Easy. Bon. Da, da, da, da, da. On va soigner... À ah, l'autre, il est parti. Moi, je suis resté. Ah bah, il, il a dû se prendre un hit. Hein, euh, un nouveau truc. Bah, je me soigne pour, le, pour ah, okay. la, deuxième, la deuxième session. Il m'a vu. Ouais, moi aussi. Non, bon, il ramasser, ramasser, Alors aussi. là, s'il y a. Ouais. L'emmène. Ok, c'est bon. Je suis soigné. Je t'attends. Ouais. Moi, euh, moi bah, si je, je vais à l'autre porte. Okay, ok. Donc, il faut que. Euh, ok. Euh, voilà. Bah, je okay. t'attends. Ouais moi j'y suis. Je suis ok je te vois. Non non j'y suis. Il pardon. me pousse, il me pousse, y'a un créneau pour toi Ouais je fais ce que je peux, je fais ce que je peux, je te jure, je fais ce que je peux. Ouais. Ok Allez tu peux C'est bon, c'est bon Protège-moi, protège-moi Bodyguard, bodyguard Ouais ouais, ouais, ouais. Body, body, body, body, body Non, non c'est bon, c'est bon, c'est bon. Yes, mon gars